vu qu'il n'y a pas de présentation des visiteurs, je vais m'en aux déclarations de député, député Simcoe Gray, merci. Mes concitoyens, Elsa et ses fils, Herbie et Nancy, ont fait quelque chose d'extraordinaire du travail bénévole à la ville de New Techam ces dernières Herbie et Nancy, ce sont des volontaires à la à la course contre le cancer CIBC et de la Société du cancer et ils ont été actifs à rassembler des signatures sur ma pétition sur les rénovations à l'hôpital Memorial Stevenson. Ils sont seulement à la 11e et 12 année, mais comprennent que la, les rénovations de l'hôpital, c'est bien, ils ont pris leur temps pour appuyer ce projet. C'est incroyable de voir des jeunes concitoyens à faire du travail. Je les remercie. Monsieur le Président, je sais que ces jeunes hommes ont un avenir très brillant devant eux. Sa mère est la docteure Shazia Enbrin, médecin à l'hôpital à Alliston et anesthésiologue. Et j'étais plus tôt cette année à une cérémonie où elle a reçu le prix de l'Ordre des médecins des chirurgiens de l'Ontario pour 2017. RB et AMC, on nous ont dit que Alistair est très bien, on a un grand cœur, C'est pas aussi bon que peut-être que les grandes villes, mais les gens prennent soin de l'hôpital le... Memorial Stevens. n'est pas un hôpital ordinaire, c'est le cœur de la collectivité. Nous sommes de jeunes étudiants, on connaît pas de détails, mais une chose qu'on sait, c'est que cette collectivité a besoin d'avoir un hôpital rénové pour répondre aux besoins de la population. Je remercie la famille, je suis très fier d'être leur député. Déclarations de déclaration de député, la députée de Windsor West. Merci. J'ai pris parti à deux marches avec l'équipe de soutien, Coast, c'était le nom de l'équipe et le Centre de collectivité assertive ACT. L'équipe COAST est composée d'un agent de police sans uniforme et des gens de l'hôpital Dieu Grace qui donnent de l'évaluation aux gens vulnérables Windsor qui, ont qui sont marginalisés, ont des besoins de santé mentale et beaucoup de contacts avec la police et les services d'urgence. Ils l'accès au services communautaire afin que ces gens n'aillent pas dedans, euh, aux urgences ou aux, aux réseaux juridiques. Acte, c'est un modèle de soins communautaires pour la santé mentale qui donne de l'aide aux, aux gens quand ils en ont besoin et qui rapporte quand les gens sont en crise, peu importe le, le jour, et, et c'est comme si c'était un hôpital sans mur. À Windsor, ils ont appuyé jusqu'à 200 personnes. Une sur cinq personnes souffre de problèmes de santé mentale en Ontario et beaucoup de gens se trouvent en crise, ils ne savent pas où aller pour avoir de l'aide vu qu'il y a des problèmes de de capacité et de l'estate. Ces équipes à Windsor, tra euh, ces équipes Coast et Act travaillent pour donner du soutien aux gens qui en ont besoin, les gens qui souffrent de santé mentale. Euh, C'est des gens qui font vraiment toute une différence pour la vie des euh, plus démunis à Merci. Windsor. Merci d'autres déclarations, le député de Mississauga-Streetsville. Merci. Des améliorations à nos stations de réseau GO dans l'ouest de Mississauga vont continuer en 2018. L'édifice de la station GO-MEDAVAIL sera remplacé. Une fois ouvert en 1981, l'édifice montre son âge et le nombre grandissant de gens qui l'utilisent veut dire qu'on a besoin d'un édifice plus grand. Avec le nouvel édifice de la Station avec plus d'accès. Les gens qui utilisent cette station vont voir le stationnement reconfiguré pour avoir un meilleur accès. Les zones de prise et de dépôt des patients seront modernisées. Et on va protéger aussi les passagers de la météo avec de meilleures connexions entre les trains et les autobus. Et il y a aussi des réparations au stationnement. Les gens à Medoffel vont bénéficier de mieux de liens pour les piétons et aussi d'entreposages pour euh, les vélos. Euh, une nouvelle. Euh, euh les ouest des exploitations pour la station sont construites euh, et cela sera à Medover. Des améliorations continues à toutes tout nos stations Go représentent l'action maintenant pour rendre le neuf mieux, plus fréquent, plus accessible, au moins pendant la première moitié du 21e siècle. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, la députée Duran Burris. Merci, M. le Président. La semaine dernière, c'était la semaine de reconnaissance des traités et je suis très contente de savoir que le conseil scolaire a participé à la reconnaissance des peuples autochtones dans tout le comté. Et l'école secondaire Sagan District a eu un projet d'art, une exposition sur... Euh, les sept euh, euh, enseignements, la bravoure, le respect, l'amour, la sagesse, l'honnêteté, l'humilité, la vérité, c'est toutes les valeurs qu'on peut euh, mettre dans notre cas. Le centre, euh, l'école euh, Hillcrest Central à Teeswater a dit que les peuples autochtones ont joué un rôle important pendant les, guerre, les deux guerres mondiales, pendant les mémoires, euh, les... Euh, euh, les cérémonies de, de souvenir. Merci aux gens, aux étudiants qui ont participé. On va avoir des activités aussi pour le personnel pendant la journée du 24 novembre de euh, développement professionnel. J'ai hâte de continuer à voir les activités partout dans les systèmes scolaires de la province pour aider à célébrer toutes les cultures et nos amis auto autochtones. Souvenez-vous, les sept les enseignements du grand-père. La bravoure, le respect, l'amour, la sagesse, l'honnêteté, l'humilité et la vérité. La députée de River. Les soins à domicile dans le Nord-Ouest sont en mauvaise situation. Et dans mon bureau, il y a beaucoup de gens qui ont à Kenora euh, uh, et sous lookout des plaintes. Euh, souvent, c'est la même chose. Les patients laissent l'hôpital et les gens veulent avoir des services à la maison. On les dit que oui, mais il n'y a personne qui se présente et euh, les soins sont ponctuels seulement. Dans un cas, monsieur qui avait une autre priorité parce qu'il est pas il vit tout seul. Il y a des pertes de mémoire de court terme. À des journées où son trava euh, son préposé de soutien ne se présente pas, et il va s'arrêter de prendre des médicaments parce que les travailleurs ne sont pas là pour l'aider. Et beaucoup de travailleurs de première ligne menacent d'abandonner parce que les conditions de travail à Paramed qu'il n'a pas moyen d'administrer des soins à domicile dans toute la région. Mes bureaux ont dit que c'est vraiment une situation alarmante dans le Nord-Ouest et on entend du ministère toujours que la List fait le suivi de leur rendement sur une base continue. Fin de citation. Les gens du Nord ne peuvent pas attendre le suivi. ou que euh, ce gouvernement lance un nouveau plan. Il faut poser des gestes immédiatement pour que l'accès aux services à domicile soit euh, accessible tout de suite. Le député de Scarborough-Juive rappelle au règlement. Merci, j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux élèves de 5e et 6e année euh, de l'école Tam Longboard de ma circonscription de Scarborough-Juive. Bienvenue. Merci. D'autres déclarations, de la députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président. Je me lève moi aussi pour célébrer la semaine de reconnaissance des traités en Ontario. Nous savons tous l'importance pour euh, l'avenir de l'Ontario de bien reconnaître euh, la popula les populations autochtones et leur grande contribution à la province. L'importance de cette semaine est de nous rapprocher et de nous imposer un devoir de bien comprendre, un devoir de s'informer. Alors, je veux souligner évidemment que dans le, le comté d'Ottawa-Vanier, que j'ai l'honneur de représenter, beaucoup d'écoles ont participé à cette semaine de reconnaissance des traités. I'm very proud that the school system has... Je suis très fier que le système scolaire s'est engagé pour reconnaître l'importance des traités pour tous les ontariens et nous tous. L'obligation de réconcilier les peuples avec les peuples autochtones commence avec l'obligation de savoir ce qui se passe, de comprendre l'histoire, de reconnaître son importance et de s'engager entièrement dans la voie de réconciliation. Le district d'Ottawa, on a eu la chance évidemment de célébrer la culture autochtone et de reconna reconnaître l'importance des traités pour la région. Nous sommes tous des gens de traités. We all are traité. Nous sommes tous des gens de traités. Merci. Déclaration de député, le député de Whitby-Oshawa. Me, Merci. À chaque jour dans la région de Durham, une jeune personne fait une, toute une différence avec euh, dans la collectivité en faisant du bien dans sa collectivité, ce qui prend peut prendre beaucoup de formes euh, aider sans euh, quelqu'un dans une zone euh, locale ou un parc local. Une façon de reconnaître, c'est de reconnaître le prix des citoyens à toute la collectivité, l'association qui est parrainé par le groupe TD Bank, Banque TD. J'invite tous les résidents dans la circonscription de 8 bureaux. prendre un moment et penser est-ce qu'on mérite de reconnaître quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours un bénévole dans la collectivité qui fait un bon travail S'il y a un jeune adulte qui prend de bonnes actions, une personne jeune spéciale qui a contribué par la collectivité qui vit avec un handicap. La date limite, c'est le 30 novembre et la, le formulaire de nomination disponible en ligne à www.oenac.ca. Merci. Déclaration, député de Beach East York. Merci. Il y a deux semaines, j'étais en Alberta. Je filmais un épisode de Political Blind Date où il y a deux politiciens opposés. Et il faut montrer qu'on qu peut avoir un débat en se respectant. J'ai eu le plaisir euh, de parler de la taxe du carbone avec Shannon Stubbs, une députée euh, qui disait qu'on ne devrait pas augmenter le prix de la taxe carbone parce que ça euh, ferait perdre des emplois et causerait des problèmes euh, dans l'industrie pétrolière. En Ontario, nous avons un prix du carbone selon euh, le, la bourse du carbone et ça a levé 1,5 milliard de dollars pour, qui doivent être utilisés pour réduire l'empreinte carbone. Et en Alberta, on discutait comment on produit de l'électricité, c'est des hydrocarbures, 10 600 MW et 48 vient du charbon et 45 du gaz naturel. En comparaison en Ontario, où c'est 18 000 MW, c'est 2,5 seulement des, des hydrocarbures, le gaz naturel. Je pense que la perte de l'Alberta, c'est une occasion perdue parce que, euh, leur possibilité d'utiliser de l'eau propre, de l'électricité propre en déplaçant des, euh, des hydrocarbures, ça peut mener à un avenir moins propre. Le député de Bruce sound, merci, il lance, il compte... Aujourd'hui, je reconnais euh, un concitoyen qui, euh, qui est jeune et qui est la preuve euh, qu'un objectif peut être devenir une réalité. Kurt McDermott, qui a 23 ans, se rend compte que son rêve euh, de la Ligue nationale de hockey est devenu la réalité. Il travaille pour l'équipe de Los Angeles et il aimait, il aimait euh, ce hockey depuis qu'il était... Euh, tout un petit enfant, il a joué avec son père Paul McDermott, qui jouait aussi, aussi dans la Ligue nationale de, euh, de hockey, dans les Jets de Winnipeg. Et il a d'autres gens de la famille qui jouent au hockey. Et il a par exemple le euh, fils, le aîné, qui a joué pour les Bruins. Et, euh, les frères de Paul, Peter et euh, Bruin sont les propriétaires d'une équipe de hockey et, et de, euh, sa mère et son père ont un camp de hockey et cela exemplifie vraiment l'engagement de la famille pour la collectivité de Silver Beach aussi bien que pour le hockey. Et un de ses fils, Curtis, a joué avec mon fils Zach à Shell Lake et il continue à être très concurrent. Tout jeune qui a un, un rêve de jouer pour la Ligue nationale de hockey euh, est inspiré du fait que Curtis est devenu un joueur professionnel. Et je souhaite bonne chance à Curtis. Un rappel au règlement de la ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais juste prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à tous les élèves qui sont en chambre ça fait partie de leur engagement civique et aussi les éducateurs et éducatrices qui sont avec les élèves. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations des députés. C'est le moment des rapports des comités. La députée... De